I apologize for the non-French speakers, we'll do everything in uh, uh, in French today, uh, happy to have a side conversation for those who would like to uh, deep-dive on the topic. Um, donc, uh, Benjamin Courdié, je suis uh, manager et patron de la practice media chez, uh, chez Sutter Mills, cabinet de conseil spécialisé dans le, dans le data marketing. On va effectivement uh, passer 10 minutes à à présenter quelques slides sur le sujet programmatique et on passera ensuite à une table ronde avec Claire Morlon d'Air France et Aurélien Deschottes de Decathlon pour creuser un petit peu cette question de l'internalisation ou pas de la practice programmatique. Sans plus attendre... Juste pour partager quelques chiffres de marché, euh, le programmatique, euh, pardon, alors, la publicité digitale euh, en France en général c'est 5 milliards d'euros, en progression de 17% d'une année sur l'autre. Le programmatique, lui, croît de 26%, donc tire vers le haut euh, l'expansion du marché et ça représente aujourd'hui la moitié euh, des budgets display. Euh, Au-delà des chiffres, on constate trois grandes tendances. Une première tendance qui est à la premiumisation euh, du programmatique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les deals ou les deal ID dans le, dans le jargon, euh, c'est-à-dire euh, des modes d'achat qui vont permettre d'accéder euh, de manière privilégiée aux meilleurs inventaires, aux meilleures données, ça, ça représente aujourd'hui 30% du programmatique et ça euh, tendance à augmenter. Euh, le deuxième point, c'est qu'on a des euh, acteurs qui prennent de plus en plus de place euh, par rapport à un, un statu quo et des... Et des euh des grands acteurs qui étaient présents depuis longtemps. On a Amazon qui a fait une entrée un peu remarquée et qui propose des données e-commerce assez uniques du fait de leur, de leur identité. On a après des acteurs plus spécialisés sur des canaux, Tabmo et d'autres spécialistes du mobile, euh, Displays sur l'affichage digital, Advise sur l'audio. Donc on voit bien que l'écosystème bouge et on a de, de nouvelles channels qui sont aujourd'hui adressables en programmatique. Et la dernière tendance, c'est l'internalisation, où il y a de plus en plus d'annonceurs qui vont se poser la question, et c'est le sujet qu'on qu creusera euh, un petit peu plus euh, dans cette session. Euh, avant de rentrer là-dedans, on, on vous présente euh, un benchmark des solutions DSP des du marché. Ce n'est pas exhaustif, il y a énormément d'acteurs euh, dans ce, dans ce domaine. Euh, pour faire rapidement, parce qu'on pourrait y passer du temps, mais ce n'est pas l'objectif, euh, voilà, les solutions principales du marché. Vous avez sur la gauche les trois acteurs qui, aujourd'hui, représentent euh, le plus gros de la part de marché du, du programmatique. On a deux acteurs, Apnexus, Mediamat, qui ont un positionnement euh, « best of breed »,« open source » customisable. Et euh, l'autre acteur, c'est Google, avec euh, la solution Display Video 360, qui a été revampée l'année dernière et qui, est, euh, qui peut être intéressante, euh, premièrement parce que c'est les seuls qui ont accès à l'inventaire de YouTube, deuxièmement parce que dès lors que vous avez adopté d'autres euh, éléments du stack Google, il y a des connexions euh, assez puissantes euh, qui permettent euh, du partage d'audience, une mesure unifiée de la performance, etc. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps sur ce, sur ce document que vous retrouvez par ailleurs euh, dans le book qui vous a été, euh, qui vous a été partagé. Euh, sur les training desks, on se contente juste ici d'un panorama euh, des, différents, euh, des différents acteurs. Vous avez grosso modo trois catégories. Les trading desks agences, donc les Big Five, euh, bon, Publicis, OMD, euh, jusqu'à Artefact, vont avoir leur propre training desk euh, internalisés et donc peuvent gérer à la fois le on, le off, sur, et donc l'ensemble des channels, on a des trading desks dits indépendants. Le leader en France, c'est TradeLab. TradeLab, c'est 300 personnes qui, dont le job est d'opérer des campagnes programmatiques et de développer des surcouches technologiques on top des DSP pour leurs annonceurs pour aller chercher des gains d'efficacité sur les différents DSP qui peuvent opérer. Et euh, dernier élément, on a les, les trading desks qu'on a appelés hybrides, ou qu'on pourrait dire outillés, qui sont des trading desks qui vont opérer euh, pour le compte d'un annonceur, mais en utilisant leur propre techno. Euh, ça va être le cas par exemple d'un Weborama qui va euh, trader sur AppNexus ou dv 360 mais euh, beaucoup avec sa propre DMP qui, vont être, qui va être pluguée. Voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Euh, pour aller sur euh, le sujet d'expertise euh, euh, du jour, qui est donc internalisation ou pas euh, du programmatique. Pour, euh, pour faire court, la question c'est donc est-ce que l'annonceur devrait se passer d'un training desk, ce qu'on vient de voir, pour opérer lui-même La réponse euh, courte à ça, c'est pas une évidence, euh, c'est une question de, de, de cas par cas, et le point de vue de Sutter Mill, c'est que ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la maturité avec laquelle l'annonceur va être capable de travailler le sujet du programmatique. Et donc, pour illustrer ça, on vous présente là une, une matrice de maturité programmatique. Donc, on a des annonceurs, donc on va considérer qui sont passifs ou actifs ou matures. Et on a le dernier stade, qui est le stade... Euh, qu'on a appelé euh, « in-house », qui est donc euh, l'opération complète du, euh, via un training desk interne. Pour illustrer un peu tout ça, euh, un annonceur passif, alors j'ai en tête l'exemple d'un client qui était éditeur de logiciels, et co concrètement cet annonceur, euh, il briefe son agence, euh, qui lui fournit un plan média, sur ce plan média il y a du display, il y a du social, il y a du programmatique. Euh, finalement cet annonceur, il n'est pas vraiment expert du sujet, il ne le comprend qu'à moitié, il signe, euh, il signe pour son plan média, mais il a traité, il a traité le programmatique comme une ligne de plus parmi d'autres choses. Donc le, euh, le problème, c'est que euh, finalement, cet annonceur, il se contente un petit peu du minimum euh, et il délègue à son agence pas seulement euh, l'opération des campagnes, mais aussi euh, plus généralement sa stratégie euh, média marketing. Et il laisse un peu les concurrents plus experts que lui euh, prendre de l'avance. Donc une situation qui, d'après nous, n'est euh, pas forcément satisfaisante, euh, pour illustrer le, le, le niveau actif, euh, euh, c'est euh, pour nous un annonceur qui va commencer à rencontrer les différents acteurs de marché, du marché, qui creuse la question, se rend compte un peu des, des opportunités que peuvent lui apporter le programmatique. Et en général, c'est un annonceur qui va en parallèle... Euh, travailler les autres sujets qui sont connexes aux programmatique, ça peut être l'onboarding CRM, l'adverification, euh, l'attribution pour mesurer de manière plus précise la contribution des, des leviers. Euh, J'ai en tête le cas d'un annonceur euh, dans le luxe euh, qui a fortement progressé en maturité mais qui n'a pas encore euh, complètement euh, craqué la bonne manière euh, d'aborder le, le sujet du programmatique et qui n'a pas encore choisi sa techno ou, euh, ou son modèle de gouvernance. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail des deux niveaux euh, d'après, donc le niveau mature. Euh, là je pense à un client euh, dans le domaine des, des jeux vidéo euh, qui euh, dépense des sommes importantes en, en programmatique, qui a défini une vraie stratégie d'audience euh, en s'appuyant pour ça sur une, une technologie DMP euh, qu'ils ont internalisée. Euh, et au final, euh, ce, euh, cet annonceur est allé jusqu'à prendre un contrat en direct, on dit prendre un siège, euh, prendre un contrat en direct avec euh, une plateforme programmatique. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ça euh, Principalement pour euh, un gain de transparence, euh, pour euh, pouvoir mieux exploiter sa propre donnée et la maîtriser. Euh, et également pour pouvoir simplement mieux connecter les différents outils de son stack. On a parlé de DMP, voilà, il faut que tout ça se connecte bien. Euh, dès lors qu'on veut aller assez loin dans ce type d'approche, ça peut être intéressant d'avoir un contrat en direct. Globalement, l'objectif c'est d'avoir une stratégie d'audience forte et un retour sur investissement euh, plus important. Donc cette contractualisation en direct, donc on ne parle pas d'opérer soi-même mais juste de prendre un contrat en direct, là-dessus il y a une vraie tendance, aujourd'hui on a grosso modo la moitié des top annonceurs français en programmatique qui ont fait le choix de, de prendre des contrats en direct euh, et une chose intéressante à noter c'est que dans la grande majorité des cas c'est avec Google pourquoi Parce que c'est des, des annonceurs qui par ailleurs ont adopté le stack Google et ils souhaitent donc bénéficier des synergies de, de ça donc ça se fait principalement sur, euh, sur la technologie Google euh, et donc, on, pour parler du dernier, euh, du dernier aspect, qui est l'aspect « in-house euh, », c'est le, le, euh, le dernier stade de l'internalisation. Et donc, là, concrètement, euh, notre point de vue de, de ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas forcément vocation à court terme à concerner plus que 5 ou 10 annonceurs en France. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, assez complexe et qu'il faut pouvoir le justifier euh, d'un point de vue « retour sur investissement ». Euh, on a aujourd'hui euh, des sociétés comme Air France, donc on a la chance d'avoir Claire aujourd'hui qui pourra nous en parler, qui a été assez précurseur sur le sujet. On a Se Loger, en France qui a fait ça, Carrefour, Pierre et Vacances, voilà, mais ça concerne un nombre relativement limité d'annonceurs. Euh, donc on pense qu'il y, y a une barrière à l'entrée qui est assez importante, et les annonceurs qui souhaiteraient euh, aller là-dessus doivent se poser, d'après nous... Euh, euh, la première question, c'est la question du retour sur investissement de, de ce type de choses. Euh, quand vous n'avez pas internalisé, finalement, vous avez une agence, un training desk expert du sujet qui fait le job. Est-ce que vous allez le faire mieux qu'eux euh, C'est un peu ça la question. Et sur quelle masse budgétaire aussi euh, on travaille euh, Il faut sans doute avoir des, voilà, des investissements assez importants. à assis sous cette chiffre pour pouvoir justifier ce type de choses. Euh, L'autre prérequis euh, pour ceux que, que ça peut intéresser, c'est une planification technique très importante. Quand vous euh, faites ce type de choses, ça veut dire que vous allez, voir, vous allez vouloir la euh, l'ADSP à euh, un data lake, une DMP, euh, toute une série d'outils. De, de, tout ça, ça se planifie, ça demande des, des ressources. Et le dernier challenge, c'est un challenge euh, organisationnel et HR. Pourquoi Parce qu'il y a peu de traders médias euh, compétents, par exemple sur la place de Paris, il faut pouvoir les attirer, il faut pouvoir les fidéliser. Euh, versus euh, un, un, voilà, un des environnements très dynamiques qui peuvent être euh, voilà, travailler en agence, travailler dans un training desk indépendant, donc il faut pouvoir voilà, les attirer, les fidéliser. Grosso modo, euh, internaliser c'est sans doute un an de travail de préparation et le ROI n'est sans doute pas immédiat, donc voilà, il faut avoir les budgets et la vision long terme pour le faire. Euh, encore une fois pour nous ce n'est pas le sujet, ça, euh, le plus important, important c'est euh, aborder ça de manière mature pour pouvoir gérer euh, son trading desk euh, et ses technologies de manière euh, efficace. Voilà, euh, ça va être euh, tout pour cette partie de présentation, je vous propose de, de passer à la table ronde euh, et euh, on va commencer par bah, proposer à Aurélien de, euh, et Claire de, de se présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Aurélien Descott, je suis en charge de la communication digitale pour la France. Très rapidement, Decathlon, est une organisation éclatée, c'est-à-dire que chaque marché gère ses propres, sa propre communication. Notamment sur le digital à la France, on a une dizaine de personnes, un mix de traffic manager, web designer, analystes data et spécialiste du digi local. On gère quasiment l'intégralité de ces achats euh, directement euh, chez nous, à part la VOL et 50% du, euh, du social, mais tout le reste des leviers sont gérés directement par nos équipes. Et sur le programmatique, c'est à peu près 60% de nos investes on travaille beaucoup avec un partenaire, euh, TradeLab en l'occurrence. Bonjour, je suis Claire Morlon, je m'occupe euh, du trading desk interne euh, d'Air France qui comprend euh, le display programmatique et le paid social. Donc on est six traders pour opérer cette activité, dont trois traders programmatiques. Et on opère en centrale toutes les campagnes de performance d'Air France sur plus de 80 marchés, dans une dynamique d'internalisation assez globale, puisque pas mal de choses ont été internalisées au digital marketing d'Air France. Et, et du coup, euh, Claire, euh, ma question serait c'est quoi le rôle finalement du programmatique, donc ce mix média plus large qui peut comprendre euh, du gré à gré, du social, etc. Nous, le programmatique et le display plus largement, euh, on le voit vraiment comme un outil puissant de reach et à des coûts très compétitifs, parce que grâce à cette internalisation qu'on a opérée euh, bah, il y a quelques années déjà, puisque ça date de 2013, donc euh, ce setup d'un training desk avec euh, euh, tous les paramétrages très fins qu'on peut faire, on le fait euh, avec des CPM hyper compétitifs. Donc euh, pour nous, c'est un rôle important dans le mix euh, de, de, de, de riches et de puissance. Et euh, côté Décathlon, euh, alors... Donc on a échangé un petit peu avant, le, avant la session. Euh, tu me parlais, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur la notion de euh, cette priorité que vous avez sur euh, le, les différents produits, euh, l'aspect géolocalisation, etc. Je pense que c'est intéressant que tu partages ce... Oui, Decathlon, euh, en France, c'est euh, une des enseignes préférées, une des marques préférées des Français. Par contre, à l'intérieur de Decathlon, on a plus d'une centaine de sous-marques de sports signés qu'on appelle le sport, le... On va en lancer peut-être une dans le parapente. Euh, il y a beaucoup de choses avec très peu de notoriété. Euh, donc on a un besoin de ciblage extrêmement pointu sur les intérêts, euh, savoir que tel euh, pratiquant fait du vélo de course et non pas du vélo de, de balade en, en ville. Et l'enjeu, en plus de nos points de vente, euh, donc en termes de ciblage, on utilise beaucoup le programmatique et la DCIO, euh, le fait de créer euh, de manière automatique nos bannières, euh, pour justement mettre en avant à la fois le point de vente euh, la spécificité euh, géographique, et aussi, si possible, enfin, si possible, en tout cas, on y travaille beaucoup, l'intérêt sportif pour proposer le meilleur produit. Très bien. Donc, pour, pour euh, conclure sur ce point, grosso modo, on a deux, deux contextes de situations bien, bien différentes. On a Décathlon, donc, avec euh, une, une communication qui est euh, très basée sur euh, les marronniers du, du commerce, un ciblage fin par pratique sportive, et une problématique à la fois drive-to-store et e-commerce, e versus Air France, où vous êtes sur euh, des campagnes assez massives, on parle de 80 pays, euh, des objectifs de performance euh, avant tout, euh, donc forcément des, des manières d'aborder le, le sujet qui seront... Euh, on est aussi, aussi sur la tout. performance, hein. nous on gère oui. branding, perf. Enfin, oui, a... oui, mais oui. par contre, surtout la grosse différence, c'est que nous on est par marché. Oui, exactement. Euh, très bien, euh, en quelques mots, euh, c'est quoi les technologies que vous utilisez euh, Donc la question s'adresse à vous deux, hein. Euh, les technologies qui rentrent en ligne de compte à la fois donc, côté DSP, mais aussi les, les partenaires ou les technos qui pourraient se plugger euh, et, et, et être en, en synergie sur le programmatique. Peut-être clair ouais. euh, Nous, on a un DSP historique euh, qui est le même depuis le début, qui est AppNexus. Euh, on, on commence des tests avec euh, DV360 euh, plutôt dans un objectif d'aller euh, chercher les inventaires euh, comme YouTube qui ne sont pas disponibles dans AppNexus. Euh, à côté de ça, euh, on a notre DMP internalisé qui joue un rôle euh, hyper important pour travailler notre first party, euh, qui est Relay42. Euh, un DCO euh, qui permet à nos media planners d'aller personnaliser les destinations et les tarifs euh, de nos bannières donc pour répondre euh, au mieux aux besoins des marchés, aux besoins commerciaux des marchés, donc des lignes à pousser. Euh, et là, qui est a un, un mix technologique de Sphere, Biborg et DBM. Très bien. Ouais. Et pour euh, Decathlon France, euh, nous on travaille avec un ad-server, on a contractualisé ça avec Adventory. Euh, en termes de DSP, on est agnostique, mais on travaille beaucoup avec euh, AppNexus. TradeLab, c'est un vrai partenaire technique et on travaille aussi avec d'autres euh, tradings. Et après on a euh, G360 pour l'Analytics, TACCO pour notre TMS et Isance euh, pour la DMP. Très bien. Euh... Claire, je pense que ce serait intéressant que tu partages un petit peu, donc, sur la base des discussions qu'on a eues, euh, les différentes approches, stratégies d'audience que vous pouvez mettre en place. On a parlé de first party, second party. Est-ce que tu peux nous en parler Absolument. C'est euh, hyper important pour nous dans la mesure où euh ça va de pair avec euh, cette volonté euh, d'internaliser euh, le programmatique. C'est qu'on ne l'aurait pas fait s'il n'y euh, avait pas une réflexion plus globale euh, autour des audiences. Euh, donc, on travaille main dans la main avec euh, nos équipes euh, DMP, hein, ces mêmes euh, euh, géographiques. Euh, elles, elles, elles partagent euh, les mêmes open Space, spaces, et ce qui leur permet de vraiment construire des stratégies ensemble euh, et de travailler notre first party de manière assez fine, donc de construire ensemble, ensemble des use cases, des AB tests euh, euh, et de pouvoir être très agile sur leur mise en place et euh, les learnings qui vont derrière. Euh, là où euh, sur une relation agence, c'est peut-être des tests qui prennent plus de temps. Euh, en, on utilise aussi de la seconde partie. Euh, donc là je pense à des partenariats avec euh, Accor ou Hertz qui sont des partenariats euh, business euh, plus larges entre euh, Air France euh, et, ses, et ses partenaires et on va jusqu'au plan de la data, en l'occurrence euh, c'est des audiences qui sont assez affinitaires avec celle d'Air France donc elles, elles performent plutôt très bien et euh, en plus euh, en termes de parcours client il y a des use cases assez intéressants à adresser. Euh, et puis en sort partie euh, là on va volontairement euh, aller euh, euh, taper assez large avec du, euh, du Exelate, on travaille un peu avec Thread, Lab euh, là dessus également euh, et là euh, également euh, une stratégie de test and learn euh, où euh, on pilote tout à la performance donc euh, nos traders ont vraiment la main dessus euh, pour aller euh, chercher la sort partie qui va le mieux performer chez nous. J'en profite pour une petite digression sur le, le, les différentes manières d'aborder le euh, les sources de données qui peuvent être utilisées sur le programmatique, donc on a, on a parlé du mot test and learn, c'est un buzzword hein, mais il y a un, une vraie manière intelligente d'aborder le test and learn avec des plans de test euh, etc et ça nous paraît extrêmement important parce que tout ne fonctionne pas en programmatique il faut expérimenter mais il faut expérimenter de manière structurée et intelligente et le deuxième point que je voulais soulever c'est euh, en l'occurrence Air France avec le, le, le footprint digital dont vous, euh, dont vous disposez euh, a sans doute des, une quantité de first party assez importante, néanmoins euh, pour beaucoup d'annonceurs euh, la, la, la first party est limitée parce que peut-être il y a peu de visites sur le site de, de la, de la, du fait de la nature du business donc aller chercher de la second et de la third, quand on a un footprint digital réduit c'est aller chercher la donnée là où elle est versus euh, sa propre donnée qui peut être un peu limitée. Donc c'est des choses que nous, on recommande beaucoup aux annonceurs d'expérimenter parce que ça, résout, ça peut permettre de résoudre un certain nombre de, de soucis de volumétrie qui, sont pas, qui peuvent ne pas être négligeables. Euh, ma question suivante était, euh, par rapport à ce que tu, euh, à ce que tu nous disais, euh, finalement, l'internalisation, vous avez été euh, précurseur en France, je crois que ça date de 2013, hein. vous avez sans doute été le premier ou, ou un des premiers en France. Euh, en gros, c'est quoi le retour d'expérience euh, de, ce, de cette internalisation Alors nous, ça nous apporte pas mal euh, de liberté dans la manière euh, dont on, on aborde euh, le programmatique. Euh, donc il y avait ce travail euh, main dans la main avec les équipes de la DMP qui ne serait pas forcément possible euh, dans un contexte d'externalisation ou pas de manière euh, aussi euh, agile. Il euh, y a aussi... Hein, ça nous permet... Euh, euh, pas mal de euh, d'objectivité euh, dans la manière dont on traite nos résultats. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas, euh, à notre niveau, comme au niveau de management, à regarder euh, notre... Euh, levier display et les autres sur le même plan, avec leurs atouts, leurs inconvénients, et voilà, à couper des stratégies quand elles ne fonctionnent pas, là où une agence a peut-être plus intérêt à continuer à nous faire dépenser, même sur les stratégies qui fonctionnent un petit peu moins bien. Donc, voilà, ça nous permet de, de, de traiter un peu le, ce levier de manière très objective. Voilà. Très bien. Et... J'ai évoqué dans ma présentation les, les challenges qui sont associés avec l'internalisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des challenges que vous avez rencontrés Oui, bien sûr. Ben, y a, le premier, je dirais, c'est de rester euh, au fait du marché. Euh, forcément, on est en vase clos, on est euh, trois traders versus euh, plusieurs dizaines ou centaines dans, dans des trading desks euh, spécialisés des agences. Euh, donc forcément, il y, y a un gros enjeu à ne pas rester euh, dans notre bulle et euh, être bien au courant de ce qui se passe euh, sur le marché. Donc là-dessus, euh, on, on trouve hein, des alternatives, euh, on va beaucoup euh, euh, dans des conférences, etc. On n'hésite pas à se faire euh, accompagner sur la montée en compétences lorsque c'est nécessaire et euh, quand on a du, du turnover en termes d'équipe. Euh, ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est vraiment d'un point de vue euh, ressources, euh, trouver euh, la bonne charge de travail pour les équipes. Il euh, y a une, euh, une, euh, un principe tout simple, on se doute bien qu'un trading desk trading desk, pardon, ne euh, peut pas tourner à une ou deux personnes. Euh, donc on s'est assez vite dit que forcément, il fallait au moins trois personnes pour que ça puisse euh, tourner toute l'année, pallier aux absences, etc. Et mine de rien, pour occuper euh, trois traders à plein temps, bah, il faut euh, un volume de business euh, assez conséquent. Et je pense que c'est pour ça qu'on est euh, peu d'annonceurs aujourd'hui euh, à, à le faire, c'est qu'on n'a pas euh, euh, tous euh, des niveaux d'investissement suffisants pour euh, occuper euh, ces trois traders. Euh, pourquoi c'est un challenge, c'est que forcément tous les nouveaux besoins entrants, euh, on doit se poser la question de la charge. Euh, Est-ce que, euh, avec, on arrive à supporter encore avec trois traders Est-ce que euh, on, on se pose la question d'en ajouter un quatrième ou non Quand euh, on veut rajouter des besoins, euh, je pense euh, par exemple quand on veut aller tester des campagnes un peu plus haut sur le funnel euh, du lancement de produits, etc. Donc un petit peu moins perf. Bah forcément, c'est des, des nouveaux types de campagnes à adresser, euh, des choses plus organisa organisationnelles. On reprend, par exemple, euh, l'activité de Hop en centrale. Bon, bah c'est un nombre de campagnes en plus euh, qui est conséquent. Euh, et forcément, en internalisant, c'est des choses qu'on doit jauger. Là où, sur une agence, on ne se poserait pas la question de savoir combien de traders euh, euh, traitent notre activité. Très clair. Euh... Aurélien, du côté de Decathlon, l'internalisation, dans quelle mesure est-ce que c'est un sujet ou pas Nous, l'internalisation, elle se fait plutôt au niveau du, de la réflexion stratégique, la négociation des, des plans médias, etc. Euh, pour te donner une idée aussi sur le test and learn, pour rebondir, là, on a, on a un objectif, nous, on est beaucoup en télé, et c'est d'aller chercher aussi de l'audience euh, incrémentale, qui coûte de plus en plus cher. Et là, avec TVTY, on peut aller chercher une audience, en fait, via les boxes, d'exposer et non exposer. Et ce type de stratégie, c'est fait en interne. Par contre, l'internalisation du trading, du programmatique pur, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout en réflexion. De, un, l'organisation qui n'est pas mondiale, donc un split des budgets. Deux, une maturité des équipes internes qui restent encore à faire monter en compétences, à ouvrir sur ces sujets-là. Euh, donc c'est déjà deux énormes sujets euh, et le troisième ça pourrait être aussi euh, le, le fait de après suivre ces on en parlait aussi avec l suivre ses, ses salariés comment ils vont s'intégrer dans un parcours client quand on n'est pas dans une boîte 100% digital native euh, axée sur, sur le média donc leur offrir cette opportunité là. Et, et l'internalisation d'un contrat éventuel, ça, c'est un peu... Par contre, annoncé. clairement, ouais, clairement. Bon, tu notais que 50% des annonceurs français avaient internalisé un contrat, nous, on l'a toujours pas fait. Euh, donc, Mais alors, ça, c'est un vrai des, sujet. 50% des gros annonceurs, hein, je, juste pour mm -hmm. clarifier, pas tous les annonceurs, enfin, pas 50% de la totalité, mais oui, pardon, excuse-moi. Non, ben bah, voilà, donc ouais, c'est un mm -hmm. vrai sujet euh, là-dessus. Euh, et... Euh, alors, je pense aussi, pour, pour contexte et pour revenir sur E-France, je pense que le... Euh, de ce que je comprends, l'internalisation, elle s'est faite dans un cadre où ça fait partie de la culture de l'organisation aussi d'internaliser Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Vous avez ouais, d'autres... Euh, on a internalisé le social media buying euh, également. Euh, la DMP est internalisée. Donc Déjà au digital marketing, euh, on a pas mal de fonctions internalisées. Euh, et après, c'est une culture plus globale euh, au niveau de la, de la stratégie digitale d'Air France, puisque... Euh, le développement web, les équipes UX sont internalisées également, donc euh, on en parlait en termes de parcours, euh, on, on forme des experts euh, digitaux qui vont être euh, bah, un temps experts du programmatique mais qui vont pouvoir euh, évoluer sur des fonctions euh, relativement euh, similaires par la suite, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, un trading desk avec trois euh, personnes qui ensuite n'ont pas d'autres de, euh, de, de, possibilités de carrière chez Air France, donc forcément ça, ça joue dans la décision euh, d'internaliser euh, c'est de pouvoir embarquer d'autres équipes avec soi et, et, et acculturer l'ensemble des équipes. Très bien. Et pour ouvrir un petit peu sur des sujets d'avenir, de, c'est quoi les, justement les, les priorités, les sujets du moment côté Air France dans les, les 12 mois à venir sur voilà, comment vous souhaitez aborder le programmatique euh... La, une des priorités c'est la personnalisation, on travaille déjà énormément dessus, c'est pas nouveau, mais euh, voilà, notre objectif ça va être euh, d'être toujours euh, plus fin dans nos use cases pour essayer de, de gagner en performance. Euh, je pense aussi au mobile, euh, c'est un sujet qu'on adresse déjà, mais on sait qu'on a encore euh, une bonne marge de progression pour, euh, pour l'adresser. Euh, ouais, C'est deux, deux sujets importants euh, chez nous. Très bien. Et côté euh, d'Ecathlon, les priorités pour vous sur le programmatique, sur les 12 mois à venir, les sujets qui vous euh, faire avancer Clairement, c'est euh, structurer notre euh, partenariat. Euh, donc euh, notre partenariat, est ce qu'on intègre un siège ou pas? Euh, et trois, c'est un peu la même, le même sujet, c'est euh, réduire les coûts tout en étant euh, d'autant plus euh, personnalisé et efficace sur le sur le parcours client. Très bien. Et si je peux peut-être rajouter l'automatisation, ça va être euh, un sujet important aussi pour nous. Forcément, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a des gros enjeux de charge sur euh, notre euh, trading desk. Donc aller chercher les technos qui vont permettre euh, d'automatiser euh, une partie de notre travail, d'aider les, euh, les traders à être euh, davantage dans l'optimisation plutôt que le setup, euh, ça forcément, ça va nous aider à, à mieux piloter l'activité. Très bien. Euh, on a le temps d'ouvrir à des questions, euh, si c'est euh, pertinent, si des gens ont des questions. Euh, oui Alors, je, a... je vais juste répéter la question pour que tout le monde l'entende, je ne sais pas si c'est le cas. Donc la question c'est combien de personnes pour gérer le, le social media versus le programmatique Trois social media buyers euh, également. Alors le, sur le social media on a un scope un peu plus large que sur le programmatique, le programmatique on est donc très euh, performance, sur le social media on va aussi euh, euh, adresser les campagnes milieu de tunnel, euh, donc tout ce qui est brand content, contenu éditoriaux, euh, tout branding reste externalisé sur le social media comme la programmatique, mais euh, voilà nos, on a le même nombre de ressources qui ont un scope un peu plus large. Euh, non, le, là, on, les trois personnes, on se parle vraiment euh, du, du media buying. Euh, on a par ailleurs euh, des équipes de community management, donc euh, des centres dans le monde entier pour faire la relation client et des community managers en centrale pour euh, la, euh, la gestion des communautés euh, et, euh, et la gestion de crise. Euh, un nombre de campagnes c'est hyper difficile à dire parce que déjà on a quand même une stratégie de fil rouge euh, sur la plupart de nos marchés où euh, on a euh, euh, cinq grandes stratégies euh, qu'on mène en fil rouge et c'est on top de ces stratégies là qu'on va avoir des campagnes sur nos moments forts commerciaux euh, donc c'est difficile à dire mais euh, peut-être pour donner un ordre d'idée on, on a délivré l'année dernière 9 milliards d'impressions euh, en display Donne ordre de grandeur. Et nous, sur la France, c'est au-delà des fil rouge c'est 250 campagnes spécifiques euh, qui sont lancées. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne crois pas. Euh, donc, en conclusion, euh, je pense qu'on peut dire que le sujet de l'internalisation est un sujet, mais ce n'est pas le cœur du sujet pour, euh, en tout cas, pour la plupart des, des annonceurs. Le sujet, c'est plutôt euh, se poser la question de euh, comment j'exploite euh, ma donnée, comment euh, je m'équipe des, des bonnes solutions technologiques, des bons partenaires pour euh, collecter, activer euh, cette donnée de manière, de manière efficace. Donc c'est un sujet euh, d'organisation, éventuellement de, euh, de change management. Euh, voilà, donc on, on espère que cette... Euh, cette session a pu vous être utile. On se tient évidemment à votre disposition s'il si y a la moindre question. Voilà. Merci. À Merci. Tous. Merci à vous.